Alors, comment aborder cette question des relations entre notre santé et la présence des arbres euh, On peut vite tomber dans des excès, euh, voire des formes de charlatanisme, hein. mais on peut aussi se rappeler finalement qu'il y a quelque chose de fondé là-dedans, euh, ne serait-ce qu'en se souvenant des vieilles images d'hôpitaux, euh, en regardant des, des, des cartes postales par exemple, qui, hôpitaux qui étaient largement plantés euh, d'arbres. Alors, ce que l'on sait de manière empirique ou de manière avérée, c'est-à-dire scientifiquement démontré, c'est que les arbres activent notre résilience. On le sait dans la mesure où, voilà, quand on n'est quand on pas bien, quand on n'est pas en très bonne santé, finalement l'air de la campagne et l'air de la, de la forêt nous, nous fait du bien. Euh, mais on peut aller quand même beaucoup plus loin que ça. Et là, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question. Alors le premier, ça a été un Américain, Roger Ulrich, euh, qui était un architecte qui s'est intéressé à des dossiers qu'il a retrouvés dans un hôpital de Pennsylvanie. Il a regardé euh, comment avaient séjourné des patients qui avaient subi la même opération, une, une ablation de la vésicule biliaire, et il a surtout regardé euh, parmi ses patients lesquels avaient la chance depuis leur chambre de voir des arbres et lesquels avaient la moindre chance de voir des, des, des murs de briques. Et il a observé que ceux qui avaient cette chance d'avoir des arbres finalement en face d'eux bah, sortaient plus vite de l'hôpital, c'est-à-dire un jour à un jour et demi plus tôt, et prenaient moins d'antalgiques, c'est-à-dire moins d'anti-douleurs. Donc ça a été publié en 84 dans une revue prestigieuse, Science. Et là. Ça, ça a été un, déclenche, un déclenchement. Et d'autres euh, scientifiques ont commencé à, à, à s'y intéresser de manière de plus en plus approfondie. Et les avancées les plus récentes sont représentées par des équipes asiatiques, euh, chinoises et, et, et japonaises, euh, menées principalement par le docteur queen Gili, qui a beaucoup parlé du Shinrin-yoku, le, le, le fameux bain de forêt qui est pratiqué par les, les japonais. Et ces équipes ont travaillé vraiment jusqu'au niveau cellulaire et ont montré que l'inhalation de substances volatiles produites par les arbres, telles que des terpènes, alors notamment des, des, des limonènes, avait le pouvoir, alors ce sont des, ça fait partie du groupe des phytoncides, avait le pouvoir d'activer notre, notre immunité et, et donc notre immunité cellulaire jusqu'à même permettre de produire davantage de cellules anticancéreuses, ce qui évidemment n'est pas rien. Alors ça, voilà, ça va très loin, puisque ça, ça va jusque dans le fonctionnement cellulaire, mais euh, on sait aussi, et ça ce sont plutôt les, les, les psychologues, ou voire les géographes qui ont travaillé sur la question, on sait aussi que les arbres apaisent notre, notre, notre mental. Alors on, on sait par exemple que dans les villes, lorsque l'on roule en, en, en voiture, euh, sur une route bordée d'arbres, on a tendance à lever le pied de, de l'accélérateur, c'est-à-dire qu'on est plus paisible. Voilà. On, prend, on prend son temps, euh, euh, on prend davantage son temps que s'il n'y avait pas d'arbres euh, le long de cette même route. Hein, évidemment, tout cela étant comparé avec une même, une, un même niveau de limitation de, de, de vitesse. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que des géographes euh, associés à des psychologues américains ont travaillé sur les taux de criminalité qu'on peut observer en Amérique du Nord. Et ils ont montré de manière tout à fait fiable que les villes les mieux arborées correspondent à celles où on a le taux de criminalité le, le, le plus bas. Tout cela en tenant compte d'autres effets possibles, hein, puisque les, les, les villes plus arborées sont plutôt euh, plus riches, donc mieux dotées en système de surveillance, etc. Mais ça, on sait en tenir euh, compte, sans l'éliminer, mais en tenir compte pour euh, effectivement bien cerner les effets euh, directs des, des arbres, qui ne sont pas toujours expliqués, mais en tout cas, les, les faits sont là. Les arbres réduisent notre criminalité. On, on sait d'ailleurs que euh, dans un immeuble euh, qui est, euh, est bordé d'arbres, euh, les étages inférieurs connaissent un taux de violence domestique plus bas que les étages supérieurs qui, eux, ne voient plus les arbres. Alors on sait aussi que lorsqu'on se promène en, en forêt, en groupe, euh, alors non seulement de manière individuelle, notre, notre confiance en, en, en nous est, est, est augmentée, euh, notre estime de, de, de soi, mais aussi l'estime des autres. Et les personnes qui mènent des, des, des groupes en, en forêt observent, observent cela, c'est-à-dire moins d'agressivité, moins, moins, de, moins de violence au, au, au sein des groupes. Mais alors, ce que je viens de vous évoquer, euh, va plus loin encore, hein, je viens de vous parler d'anatomie, de physiologie, de comportement mais ça va aussi euh, jusque dans des dimensions spirituelles euh, donc de vraiment euh, profondément culturelles. Alors Saint-Exupéry disait euh, « l'arbre est le chemin de l'échange entre les étoiles et nous ». Voilà, il y a vraiment cette, cette idée de, de faire le lien, alors les Grecs, lui, eux, ils parlaient plutôt de, de lien entre l'uranos le, le, le ciel et l'Octonos le, le, l'obscurité de, de, de la Terre, toujours, toujours cette notion un petit peu de, de, de, de bipôle et puis dans toutes les, les, les genèses, les grands, les grands récits euh, d'apparition de, de, de l'homme dans, dans les, les grandes traditions spirituelles, il y a euh, quasiment toujours un arbre. Hein, C'est l'arbre de vie euh, dans la Bible, le banyan euh, ficus Religiosa dans les, les traditions bouddhistes, euh, le, le grand frêne euh, Yggdrasil dans les traditions euh, scandinaves, etc. Je ne vais, vais pas aller plus loin dans, dans, dans la liste. Et puis même dans des autres traditions davantage euh, locales ou, ou, ou païennes, il y, a encore, euh, il y a encore des arbres qui aujourd'hui euh, sont encore au autour de nous euh, sous forme d'arbres remarquables. Et souvent les arbres remarquables, ils sont, ils sont là, euh, ils ont survécu, euh, je dirais, au, au dommage possible des activités humaines, parce que euh, les, les locaux, les personnes euh, sur place, savaient qu'il y avait quand même euh, quelque chose à préserver et, et à maintenir dans ces, euh, dans ces arbres. Et puis aussi, on peut aussi penser euh, voilà, à, à tous ces, ces proverbes, ces, ces adages qui vantent notre intervention euh, en, faveur, en faveur des arbres. On peut penser à la... Le, le merveilleux livre de Jean Genot, L'homme qui plantait des arbres, où on est invité à planter des arbres. Et ça, ça nous interpelle aussi euh, sur nos origines, puisqu'on peut justement se souvenir que nous sommes des primates, et des primates frugivores, qui, qui, euh, qui consommons, qui continuons à consommer des fruits, et qui donc euh, sommes voués à disperser dans l'espace ces, ces fruits que nous consommons dans, dans, dans les arbres. Alors nous sommes nous-mêmes le fruit. Euh, d'une longue euh, évolution, alors j'oserais pas dire coévolution, mais en tout cas évolution euh, dans le compagnonnage des arbres, puisque ça remonte à, à plus de 60 millions d'années. Et, et notre corps, notre physiologie euh, euh, résulte de ce long compagnonnage. Euh, notre visage, notre système digestif, la, la, la forme de, de nos mains, de nos articulations, tout ça est lié au fait que nous sommes fondamentalement, fondamentalement arboricoles, même si maintenant on a peut-être un, un peu plus de mal à, à grimper aux arbres. Mais enfin, on peut se souvenir que Lucie elle-même, hein, on sait euh, qu'elle-même, elle, elle est tombée d'un arbre. C'est comme ça qu'elle est, qu est, qu est morte. Et on peut aussi, euh, et ça je vous le recommande euh, fortement euh, se plonger dans la lecture du, du merveilleux livre de David Abraham, hein, qui est un écologue philosophe américain, qui s'appelle Comment la Terre sait tue et qui nous rappelle aussi tout cela, et qui nous rappelle combien nous ne pouvons être pleinement nous-mêmes nous qu'en convivialité avec l'ensemble de ces êtres vivants euh, qui nous, encore une fois, qui nous ont, qui nous ont façonnés, euh, à force que nous les touchions, à force que eux-mêmes nous touchent, et etc., ça vaut évidemment pour l'ensemble des, des sens. Alors, ayant dit tout cela, ayant mis en avant les, les arbres, après, voilà, il ne faut pas non plus être excessif, et comme le dit le vieil adage, « in medio virtus stat », c'est-à-dire que la, la, la vertu se, se trouve toujours dans, les, dans, dans, dans le milieu, hein, c'est le, le discours de, de la sagesse. Et alors, n'oublions pas quand même que dans les villes, en tout cas dans les villes polluées, euh, les arbres produisent du pollen qui peut nous être néfaste, surtout lorsque nos voies respiratoires ont été sensibilisées par des, des polluants d'origine humaine. Alors ça, ça vaut pour, pour le bouleau, pour euh, les cyprès, pour le, les saules, les peupliers, les charmes, les frênes, Voilà quelques arbres quand même qui... Euh, nous pose quelques problèmes, encore une fois, lorsque nous sommes en situation exposée aux polluants Et on retrouve un petit peu quelque chose de, de similaire euh, en période de, de canicule. Puisqu'à ce moment-là, euh, les composés organiques volatiles produits par les arbres peuvent se recombiner avec des, des, des oxydes d'azote qui sont produits par l'activité industrielle en, en milieu urbain, y compris par, par le fonctionnement des, des, des véhicules. Et tout cela euh, entraînant des réactions chimiques euh, dont résulte la production de, de particules fines, euh, voire d'ozone, ce qui, bon, comme on sait, nous sont particulièrement néfastes. Et alors on peut aussi parler des, des, des fameux câlins, hein, qui, qui sont parfois recommandés euh, euh, lorsque l'on est au contact des, des, des arbres. Alors n'en abusons pas. Euh, un câlin de temps en temps, pourquoi pas, mais trop de câlins, euh, nuit à la santé, euh, parce que, tout simplement, sur l'écorce des arbres, il peut y avoir des, des, des chenilles urticantes, des acariens, des, des, des mousses, euh, des lichens, euh, euh, qui peuvent être agressifs euh, à l'égard de, no de notre peau, Alors surtout euh, lorsqu'il s'agit de, de pain, voilà, donc euh, un câlin de temps en temps, mais euh, franchement pas trop. Quoi. Alors, en, en conclusion, que tirer de tout cela bah, Peut-être rappeler que les arbres... Euh, euh, ont ce pouvoir merveilleux de, de, de réguler le monde, hein, de, de réguler aussi bien les, euh, les composantes euh, non vivantes, hein, abiotiques, euh, telles que le climat, le sol, les eaux, etc., que les composantes vivantes. L'arbre est un grand facilitateur et nous avons tout à en tirer profit. L'arbre nous récule, nous, nous apaise et il fait du bien à, à notre santé. Alors au bout du compte, pourquoi s'en priver